Salut on se trouve pour une nouvelle vidéo, on est où On est dans la base euh, cachée de Horror et moi qui est... Euh, <coughs> pas du tout dans Nether. <coughs> non, non, non. Et là t'as encore quelques disques, mais c'est des disques pas rares. Et quelques machins, c'est vraiment un peu mal rangé des fois. Hein. Bon, on avait quand même, Horror c'est moi qui fais la qui fait présentation, une méga machine à potion que je nous ai design, qui est vachement chouette, dans la ouais, mesure... Ouais, Super mais euh, mmh. le fait que ce soit dans le nether, ça fait que pour la remplir c'était un peu chiant. Ouais, et ouais. Du coup c'est un peu la déche dedans. Mais ça fait une petite machine à potions où ah, mais vous super activez les, les leviers pour... Enfin, euh, vous, désac vous désactivez un des leviers pour euh, que les potions coulent dans le tunnel. Et là-haut, hop, ça c'est pas joli, pas décoré, vous avez un système d'activation des potions sécurisé de façon à ce que si jamais les potions sont en train d'être déversées, vous puissiez pas vider le bas, en revanche si vous avez des potions finies de se déverser, que vous avez fini de préparer vos potions en faisant des clics sur les alambics qui en dans vos trucs, hop un petit clic, toutes les potions s'en vont ça se désactive tout seul et vous pouvez réactiver l'arrivée d'eau Quand on nous a dit le cerf va passer en 1.15, on s'est dit pourquoi on va faire tapis Donc que ça ne marche plus en 1.15 alors c'était inutile mais tout ça s'est rempli de tapis ça stade rouge, stade jaune ouais. Cette bleue clair, euh, c'est pas tout à fait bien rempli mais les oranges c'est les plus remplis, je crois Sauf que le, le stock de tapis le ne bordel, sert hein. absolument à rien Puisqu'ils ne passent jamais le serveur Les vilains Et Il y a ce mur là qui est bien rangé par contre On avait du cuir je vais ah, passer deux stacks de cuir à un mec Moi je fouille là dedans bon, Après on a ça qui est plutôt bien rangé ouais Et On avait des très gros stocks de sel, de trucs à faux, monstrueux toi t'as des spawners, tu m'enverras juste mon me capture d'écran des de ton, ton underchest aussi ouais, j'ai un stack cuir, de spawners, c'est tout simple Et là, il y a euh, quelques uns de oh, aussi C'était ta collection et, euh, de, de livres de débutants Ah oui ça par contre, c'est euh, une professionnalisme Oh par contre c'est record du monde du nombre de livres <rire> Book de fixe J'ai même un truc qui s'appelle Bible parce qu'il s'appelait Bible Parce que quelqu'un l'a renommé Bible voilà. Là il y a quelques machins, genre trois euh, stacks de blocs de slime, pas grand chose. Ouais. Surtout qu'on n'a pas vraiment farmé, hein. on les a juste tués comme ça parce que des gens nous ont passé. Ouais le mieux c'était mon four auto quand même. Ça c'était le four auto et il permettait ah. d'avoir de l'XP, voilà. Il ah, y, y a des éponges, là... mon dieu. Et là on retrouve Ah c'est la collection, notre de collection de bannières, il y a un peu de tout. Il y a celle de la SummerSet, l'Alliance je sais plus la si t'en avait une est là. Oui il y a une... Voilà. Mais je sais plus à quoi elle ressemble, ça fait longtemps qu'ils il... ah, n'ont ah. pas été sur de ça. celle-là je crois. Millie tu me suis je te suis, okay. on continue la visite Après on va passer au niveau entre bah Là, il y a un peu des ressources de tout et n'importe quoi C'est un peu. Donc c'était nos stocks de blocs on divers et variés On avait quand même varié. presque deux lignes de glace bleue euh, Non, en fait on a presque trois, quatre Trois, quatre, trois, trois lignes parce que t'as les deux derniers coffres euh, ouais. Et là on va retrouver un premier coffre de blocs d'opsie, Un deuxième, un, un troisième, un, troisième un, quatrième. un quatrième Un cinquième, non un quatrième Non y a pas de cinquième, okay. un quatrième Et ce qu'on réalise pas c'est que Les quatre coffres d'opsie, c'est une quantité ridicule Par rapport à ce qu'on a miné je pense que le quatrième mineur d'opsy doit avoir miné à, à peu près ça dans notre team, mais moi erreur, enfin moi surtout, j'imagine que toi aussi erreur, ouais. on a miné on des quantités d'opsie beaucoup plus énormes. Et ça c'est nos stocks de livres. Alors Et t'as oublié du... un côté, t'as ah, oublié un côté J'ai oublié Y'a le cochon ici, le cochon Ah oui Et c'est pas Sarsar <rire> C'est du cochon à villageois, hein, c'est pas grand chose. Voilà, et la canne à sucre, euh, On avait, on avait, un on avait petit bien peu. mis de la lave tout en haut pour faire bien casse-couille. Ouais. Ça permettait que tout brûle. Et en même temps, ça décore. Alors, là, on a, je crois, plus que très peu de raccommodage. Ouais, on a plus que ça. un double coffre et demi de raccommodage. Mais à un moment, on en avait trop, plus que que trois double coffres. Donc, ça dépassait dans l'autre. Mais on en a pas racheté depuis très longtemps. Là, en bas, tu vas retrouver le coffre de Breaking 3. Il est pas très plein. C'est pas très très très très très très très plein. Il y a future futur des qui se demandent de se déposer. LOL. Non, en fait, non. Que lui Je me TP à lui. Voilà, là, il y a pas mal de livre Il y avait au moins trucs de coffre. ça. Mais tout est plus puis tous les trucs hein, de pioche, ouais. puis tous les trucs d'arc, puis tous les trucs d'armure. Ouais. Tous les CD du jeu en gros. Là on oui. a des d'experts oui. encore, quelques autres machins. Oui. J'ai fait la suite moi. Là il y a encore pas mal de stuff. C'est des, de hein. des stuff à nom. C'est des stuff à nom. T'as qui C'était mon truc de... de tournoi Oh, mais c'est des, ar des arctiques, c'est des articles, c'est des J'aime les châtis, de... le meilleur nom. Qui a osé mettre ça <rire> <rire> <Pourquoi> <rire> oh, <rire> voilà, voilà. Pas de token, pourquoi Oh, arctique et vas-y. Et là, là c'est vraiment un peu le bordel. Ah, j'ai high love you, les gars. Moi, je repasse de l'autre côté. Euh, et là, c'est une full euh, 4, 3, Ouais, c'est quelques épées, max plus. plus là. Voilà. là, par contre, t'as un coffre à mettre, max. Ah, ouais, encore. Ouais, ouais, je sais. Tu en enfin, là, t'en as tu en encore au à... euh, dessin. Vous la tu t'en as encore au dessin. Ouais, ouais, c'est pas possible. Bah... <rire> oh mon dieu! <rire> ah... Je me demandais où était passé le reste du stop P4. Ah, voilà, j'ai stocké quelques méga maintenant Là, il y a un deuxième petit top où tu vas retrouver tous les cas. Ah. Là, tu vas retrouver des épées PVP, des épées minces, avec des, des épées. P1. Donc, j'avais 3 tridents. on avait 6 à un hein. On a eu Ah on a eu énormément. Moi, j'en ai jamais eu. J'ai eu... Euh... Ah si, bah si, j'ai volé un trident à, à Somerset ou à, à star je sais plus. Bon, on a eu plein de tridents chez nos ennemis.